Je suis le manager de l'incubateur de technologie 4.0 de L'Oréal dédié au métier d'industrie et de la supply chain. L'entrepreneuriat au sein d'un incubateur interne, c'est une nouvelle dynamique d'innovation pour un grand groupe. Aujourd'hui, c'est une formidable opportunité de non seulement donner la parole aux collaborateurs, mais surtout de les former et de leur donner les moyens pour développer leurs idées. Chez nous, ils sont formés aux méthodes agiles, design thinking lean startup, qu'ils vont appliquer à leurs projets pour ensuite essaimer ces méthodes au sein du groupe. De plus, pendant la phase d'accélération, on vient leur apporter l'aide de start-up et d'étudiants pour leur fournir les compétences dont ils ont besoin pour développer leur projet, par exemple du design ou du, euh, du dev. Cet incubateur nous permet véritablement d'accélérer notre transformation digitale en développant des idées des collaborateurs par le collaborateur et directement testées sur les collaborateurs. Aujourd'hui, euh, nous venons juste de finir la saison 1 de notre incubation. Nous avons déjà des vraies réussites, tant sur le plan de la transformation humaine que sur la transformation des idées.